Choquée, je n'y attendais pas du tout <rire> donc euh, voilà c'est quand même assez énorme comme truc donc euh, fallait quand même que je vous le partage Ça a l'air bien lui là-haut hein. regardez moi comme c'est haut c'est un peu réponse version singe Bon, le Maharaja Jungle Trek, c'est fait. Maintenant, je vais aller me poser pour le festival of the Lion King. Où n'est pas C'est de Zembia-oui et Ngatao. Les gens me regardent hyper bizarre parce que je connais pas paroles de Magic System. Excusez-moi, les gars. En France, c'est très connu cool, Magic System. Hein The monkey's here. The show can be Hey, what are you doing? Slow down, slow down! <laughs> for all of the century, came. prepared for the murky house. Stop! <laughs> ah. Typulous man. He taught me. He The, the denial. He's simply wired out. He picked the disputed perspectives. He'll and it. for Yes, my and then you shut up and be breathing. <rire> Un commentaire, là encore c'est vraiment mon spectacle préféré hors euh, comédie musicale et encore je trouve que ça a vraiment le niveau euh, de ce qu'on peut voir à Broadway ou à Londres ou même au Mogador. Franchement ce spectacle il est... il est magnifique. Bon il aura fallu la troisième représentation pour que je comprenne que euh, sur l'amour brille, euh, sous les étoiles, can you feel tonight c'était des perruches et pas Nala. <rire> mais sinon euh, ce spectacle est juste sublime ici, je suis super contente d'avoir pu prendre ces moments avec la caméra parce que euh, les premières fois où j'avais filmé en 2016 c'est vrai que ma caméra n'était pas de très bonne qualité alors que là ça me fait de très très très beaux souvenirs j'imagine que vous avez attendu ça depuis le début de la journée, à mon avis on est sur le deuxième vlog mais voilà, euh, nous allons enfin visiter le monde de Pandora que je n'ai pas pu faire puisque en 2016 il était fermé donc c'est une grande première pour moi et j'ai le fast pass pour Navi River Journey j'ai pas voulu tenter l'autre attraction puisque vous le savez sûrement je ne fais pas de sensations fortes déjà parce que j'ai peur et aussi parce que j'ai des problèmes de santé au niveau du coeur et du dos qui font que je ne peux pas faire de sensations fortes on va y aller <rire> j'ai hâte de découvrir ça franchement je me suis pas spoilée, j'ai pas vu d'image ou quoi que ce soit donc je pense que ça va être la folie furieuse mais j'ai un petit peu peur parce que j'ai checké l'application et j'ai vu pendant que le festival of Lion King avait lieu qu'il y avait un problème avec les deux attractions et qu'elles étaient fermées donc j'espère que ça va aller allez bye bye l'Afrique Bonjour Pandora. Oh, c'est énorme. Alors je sais que c'est difficile de se rendre compte de là sur la taille à la vidéo, mais franchement, c'est impressionnant. Regardez. Waouh. Bon alors, il faut savoir que je suis pas spécialement fan de Pandora, mais je sais reconnaître quand c'est magnifique, et là c'est magnifique. Et c'est plein de monde, mais c'est magnifique. Je crois que ça veut dire qu'il doit y avoir une attraction dans le coin vu le monde qui a. Bah en fait euh, les deux attractions sont complètement en panne depuis plus d'une heure tout le monde est dehors, les passe face ne marchent pas etc apparemment euh, si on est face passe face on peut revenir quand l'attraction remarchera à part que je suis censée bientôt rentrer à l'hôtel que ce soir et, euh, <rires> et bien j'ai bien orgasme j'aimerais bien me reposer entre les deux parce que je Allez, vais content être un petit peu retrouvée bon bon bon bon je ne sais là pas trop ce que je vais aller faire assez impressionnant de voir tous ces gens qui attendent du coup que l'attraction réouvre c'est comme ça partout en fait. Franchement, il euh, y en a partout des gens. Regardez-moi ça, waouh. Je pense que c'est assez inhabituel mais euh, assez impressionnant quand même. Bon, du coup à défaut de faire les attractions qui ne marchent pas, <rire> je vais essayer de trouver le restaurant Pogou Pogou. C'est comme ça que ça s'appelle, je trouve ça très très drôle. Pour euh, déguster le cocktail de Pandora et vous verrez ma tête et le résultat de tout ça. Donc c'était un faux espoir, on adore Et vous verrez du coup le résultat dans ma vidéo sur la Ce truc on dirait un énorme ananas voilà. Et il jette de l'eau, c'est rigolo Enfin je m'en suis pris plein la tronche mais <rire> c'est plus drôle. Du coup là j'en suis dans la boutique du monde de Pandora et je trouve ce buste absolument magnifique et je trouve ça dommage qu'on puisse pas avoir des rencontres personnages d'avatar. Je pense que ça aurait rajouté un truc en plus. Moi j'aurais pas dit non à une photo avec les bonhommes bleus en tout cas cette réplique est vraiment sublimissime et là je viens de voir dans la boutique qu'on peut faire son propre personnage avatar genre avec nos traits et tout je trouve ça assez incroyable quand même j'avais jamais vu ça nulle part et je trouve que c'est un très très beau souvenir bon après moi je suis pas assez fan du film pour faire un truc pareil mais euh, c'est rigolo comme idée bah voilà ma petite amie pour ce vlog Animal Kingdom euh, très riche en émotions, très intense j'espère que celui-ci vous aura plu euh, du coup pas de euh, Pandora pour moi en tout cas pas l'attraction navi euh, journée je sais pas trop quoi j'avais pris un fast pass pour une autre journée pour découvrir cette attraction donc j'espère que cette fois ci ça marchera en attendant cette... en attendant de vous retrouver bientôt dans un prochain vlog je vous fais plein d'énormes bisous bisous bisous et n'hésitez pas à me lâcher un petit like si vous aimez ces vlogs à yeah, Well Disney